Bienvenue au Summer Camp, un mois durant lequel on va passer du bon temps ensemble. On va travailler dans la joie et la bonne humeur sur un ton un peu plus léger, plus décontracté que d'habitude parce que c'est l'été. Mais, mais mais on ne va pas éviter des sujets profonds, pas seulement parce que ça en as besoin, parce que je sais qu'en tant que coach, eh ben, tu aimes réfléchir, t'aimes t'analyser thème t'auto-diagnostiquer et tu es donc au bon endroit si tu veux développer ton business dans une ambiance décontractée. Alors, j'aimerais commencer cet audio aujourd'hui parce qu'on aura 31 jours comme ça. D'ailleurs, il y aura moi, mais il y aura aussi Mathilde et marie lise de l'équipe. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler du thème de ce mois qui est le Work Hard, Play Hard. C'est un concept, je sais plus où je l'ai entendu pour la première fois, j'ai rien inventé, mais c'est cette idée qui qui a été très innovant pour moi la, prochaine, la première fois que j'ai vu ça. C'est cette idée que quand on travaille, on travaille dur. Et que quand on se repose, on se repose dur. Et qu'on ne mélange pas un peu les deux. Ça veut dire quoi de mélanger les deux Qu'est-ce qu'on cherche à éviter Ce qu'on cherche à éviter, c'est de travailler par exemple devant la télé. Ou pendant on se repose le week-end qu'on qu est avec sa famille et ben on est sur son téléphone en train de lire des articles et en train de planifier sa semaine et souvent de s'inquiéter, d'être préoccupé, de manquer les moments présents. Et ce que j'aimerais t'inviter à vivre cette semaine, ce mois, c'est ce concept de d'avoir des créneaux où tu bosses. Je sais pas si tu es en vacances. Si tu n'es pas en vacances, je t'invite à bosser dur quand tu bosses. Et le soir et le week-end, te reposer si tu travailles à plein de temps. Et si tu as un job et que tu lances ton business à côté, c'est pareil. Dédie des heures où tu bosses, mais quand tu es avec ta famille et que tu es en mode décontraction avant de dormir, par exemple, ne travaille pas parce que ça va gêner ton sommeil. Et tu ne vas pas profiter pleinement de ta nuit et tu auras des difficultés à dormir. Évidemment, tu fais ce que tu veux, mais j'ai envie de t'inviter quand même à tester ça si c'est quelque chose d'étranger pour toi. Alors, le work hard, tu l'as compris, c'est cette idée de quand tu bosses, tu bosses, tu utilises des méthodes et on verra durant le mois des méthodes de productivité, comment être focus. L'idée, c'est quoi C'est que par exemple, en une demi-journée, tu puisses faire tout ce que tu faisais avant en une journée entière. Et si je te disais que tu devais atteindre les mêmes objectifs en travaillant deux fois moins eh ben, je te garantis que tu serais beaucoup plus focus tu serais beaucoup plus concentré tu serais plus dans ta zone de génie tu travailleras plus en mode loi de Pareto 20-80 et tu atteindras les mêmes résultats voire plus qu'en étant un peu en travaillant de manière un peu mou et c'est pas un jugement hein, je l'ai vécu ça c'est pour ça que je t'en parle et vraiment vraiment que quand tu déconnectes quand tu ne travailles plus et eh ben, tu profites pleinement de la nature, de ton jardin si tu as un jardin, de ta famille, de tes proches. Non seulement parce que bah, la vie, elle est quand même faite pour être savourée, mais aussi parce que si tu veux être en forme le lendemain pour ton business, c'est important que tu te reposes. Quand j'étais célibataire, euh, je travaillais à pas d'heure. Et en fait, je travaillais 60, 70 heures. Mais est-ce que je travaillais vraiment à 60, 70 heures puis, je pas d'heure de coucher, j'avais pas d'heure de démarrage. Et par exemple, un symptôme hein, que tu peux retrouver souvent, c'est que quand tu t'arrêtes à pas d'heure, bah le lendemain, tu ne commences pas avec la même énergie et aux mêmes horaires. Et quand j'ai commencé à me dé à déconnecter le soir, le matin, à 8 heures, j'étais au taquet et je carburais. Et c'est ça que j'ai envie que tu expérimentes. Ceci étant dit, je ne suis pas en train de dire que quand tu travailles, ça ne doit pas être ludique. Et je suis pas en train de te dire que quand tu es dans ton temps de loisir, ça ne soit pas utile et nécessaire et, et euh, ouais utile pour ton business. Je vais te donner quelques exemples. Quand tu travailles, comme là, je vais te dire là là, je suis presque allongé sur euh, une pelouse, je ne le suis pas complètement, euh, et je suis au bord de Marne en fait hyper beau. Une journée ensoleillée, il euh, y a des gens qui passent, des animaux qui passent. Pas, je n'ai pas encore vu de canard. Et c'est juste hyper agréable. Et ça me fait travailler mieux, en fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut travailler dur en mode « tu souffres ». Je suis juste en train de dire que… D'ailleurs, le mot « hard » en anglais peut donner cette impression que c'est difficile. Mais ce n'est pas juste difficile, c'est d'être focus, d'être intense. Voilà, c'est peut-être un meilleur mot. Et du coup, bah, là, je suis hyper intense avec, avec euh, toi. Je suis en train de te parler, je suis en train de faire cet enregistrement, et pourtant bah, je le fais dans un cadre juste euh, idyllique. Bon, je ne suis peut-être pas encore à Hawaï, mais franchement, pour la région parisienne, c'est pareil. Et de l'autre côté, il y a des fois où je me divertis, mais de manière utile. Par exemple, quand je suis avec mon neveu, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, et voilà, je l'ai vu grandir, on a fait beaucoup de choses, bah, c'est un temps ludique, ok euh, Ce n'est pas un temps de business. Néanmoins, néanmoins j'ai un business de l'autre côté et j'ai envie de peut-être aussi l'éduquer d'une certaine manière. Donc, il y a des fois où pendant nos temps de loisirs, on allait faire des choses utiles comme la dernière fois, on est allé à une conférence sur la relation à l'argent. Donc, dans notre temps perso, on a fait quelque chose d'utile, mais c'était quand même un temps perso. Donc, si j'arrive à t'aider à être focus et à enlever cette idée que quand tu travailles, il faut, faut que ce soit désagréable. Et quand tu es en loisir, c'est un temps inutile. Si j'arrive à t'enlever tes croyances, eh ben, je pense qu'on aura fait un super boulot avec l'équipe cet été pour t'aider à développer ton business d'une manière fun et sympa. Je te dis à demain pour la suite. C'était un vrai plaisir. Si tu ne me connais pas, c'est Lingen. Et ma passion, ma mission avec les membres de mon équipe, c'est de t'aider à aller plus loin dans ton business. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'aide, si tu veux être accompagné, je t'invite à consulter le lien en dessous de cette description, de cet audio, pardon, en description. Et j'aurai tout le loisir de t'en parler durant ce mois parce que je crois vraiment que si tu es motivé, si tu veux aller plus loin, on peut t'aider. Je te dis à très bientôt. À demain.